Bonjour les amis, c'est Franck pour créolinium.fr Donc ça y est, c'est la fin des vacances, euh, reprise tout doucement des activités de menuiserie, le petit copeau, machin et compagnie. Euh, dans un premier temps, je voudrais remercier la société euh, Jackie et Michel... Oh pardon euh, Black Leder pour m'avoir offert ce petit t-shirt donc je vais pas tarder à le passer mais je vais pas vous montrer mon corps d'athlète devant vous hein. euh, donc voilà aujourd'hui le thème de la vidéo portera sur la réalisation de petits bench dogs euh, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est mais en tout cas c'est un accessoire très très pratique euh, pour ceux qui ont des tables MFT, je pense que vous connaissez si vous ne connaissez pas je mettrai un lien dans la description de la vidéo euh, en tout cas ça m'a pris 3 secondes, enfin allez, 3 minutes pour réaliser ce petit euh, Bench Dog voilà. donc bah, pour réaliser ces petits euh, Bench Dog, j'ai eu besoin de matière donc euh, je me suis amusé à chercher sur internet ce qui pouvait faire 20 mm de diamètre et euh, je suis tombé sur un site que je connaissais déjà euh, certains doivent connaître, c'est bloc alors c'est euh, un site qui vend de l'aluminium, de la ferraille au détail, des, des petites chutes du plastique technique comme euh, j'ai acheté pour faire ces bench dogs. Euh, c'est pas très cher, il livre très rapidement, le suivi client est tip top. Euh, c'est une boutique que je vous conseille fortement. Donc le lien, toujours pareil, dans la description de la vidéo. Donc pour réaliser ces bench dogs, bah, j'ai dû utiliser du rond en PTFE, du pomme C. Donc c'est des plastiques techniques, hein. c'est super dur. L'avantage de ces matériaux-là, c'est que quand vous venez euh, malencontreusement. Faire toucher votre fraise de défonceuse avec ça, et ben votre fraise elle a strictement rien. Pour réaliser ces bench Dogs, je vais donc euh, utiliser la perceuse à colonne quasiment en exclusivité et la scie à onglet pour couper des rondelles de 10 mm d'épaisseur. Voilà. Donc maintenant place à la machine, aux machines pardon, et on se retrouve après pour euh, en discuter si vous voulez. Donc, comme j'ai pas d'équerre à centrer, eh ben j'ai dû improviser. Alors, euh, ça, c'est un truc que je vais mettre sur la Todo list. Euh, soit en fabriquer une, soit en acheter une. Je pense que je vais pas me casser le cul, je vais en acheter une, ça sera plus simple. Et au moins, ça sera précis. Donc, je me suis aidé de mon équerre à combinaison. Et d'un. Alors, je sais pas comment on appelle ça. Euh une fausse équerre ou électronique voilà, ça marche bien, donc en l'occurrence euh, je vais utiliser mes deux angles à 45 degrés pour m'aider à tracer euh, le centre de mon rondin alors, rien de plus simple Hop. en embuté dans l'angle à 45 idem ici, alors c'est pas très pratique mais une fois qu'on a chopé le coup c'est quand même bien sympa donc voilà, je vous disais je bute, je mets en buté mon rondin dans l'angle formé par la l'équerre à combinaison donc à 45 en l'occurrence je prends mon autre euh, bah mon, mon espèce de fausse équerre je me mets en butée sur le la tan, tangente ouais j'ai un doute bon bref les matheux et les géométriques man me diront si je fais une erreur ou pas donc et là à l'aide du côté de mon équerre de mon de ma fausse équerre ben je m'amuse à tracer et voilà et je suis à tourner le rondin et à tous les coups je tombe sur le centre voilà alors euh, je me suis un petit peu cassé la tête pour trouver la méthode mais en l'occurrence ça marche donc voilà donc je vais faire pareil pour les quatre autres les trois autres pardon Donc mes quatre centres sont trouvés Maintenant il me reste juste à les poinçonner pour bien me guider à la de la colonne Bon on n'est pas au poil de cul mais bon euh, C'est quand même bien plus sympa d'avoir un truc qui est bien ajusté bien précis un gros tas de merde qui ressemblera à rien hop voilà donc ça c'est fait, maintenant passage au... à la perceuse à la colonne passage à la perceuse à la colonne, oh, putain mais qu'est-ce que je raconte moi donc maintenant je vais m'amuser à percer euh, mes petits rondins de 25 mm alors pour ce faire je vais utiliser des mèches Forstner, alors j'avais un boîtier de Mesh Forstner de, de très très mauvaise qualité donc euh, en allant faire des petites courses au Lidl, Lidl, Lidl des jeunes j'ai racheté un boîtier d'encore plus mauvaise qualité alors Powerfix, euh, ça c'est juste bon à ferrer les ânes c'est de la grosse daube mais ça va suffire pour percer mes petits rondins. donc utilisation de cette grosse daube pour percer mes petits rondins, c'est parti Alors pour m'aider à tenir ma pièce parce que mine de rien j'ai pas envie de mettre mes doigts à côté de ce truc là à mon avis si je fous les doigts dedans ça va me les déchiqueter et je vais finir à l'hosto et ça m'amuserait pas trop donc utilisation d'une pince universelle je prépare mon centre voilà et je vais essayer de la démarrer c'est parti Mes trois rondins, ben mes quatre rondins sont percés. J'en ai foiré un donc ben je vais le mettre à la schrotte. Euh, donc euh, c'est parti pour trois. Donc au final, j'aurai un petit peu de rame, mais c'est pas grave. Je compte en faire plein par la suite. Voilà. Euh, maintenant, on passe à les barbages, les bavurages. Je sais pas comment on, trop on, comment on dit. Ouais, j'ai un peu de mal. Hein. Je suis un peu fatigué aussi. Encore donc, pour l'intérieur du du rondin de 25 mm j'utilise un petit ciseau à bois qui est super bien affûté et qui va me dégager tout le fond de le fond de mon perçage voilà maintenant normalement comme par magie et voilà ça rentre parfaitement dedans c'est tip top Voilà. Petit coup de marteau sur la gueule. Ça fait jamais de mal. Pareil sur la deuxième partie. Ça sert à rien de mettre de trop, de toute façon les plastiques vont se lier entre eux avec la colle, ça va être terrible. Donc voilà. Donc, j'ai réalisé mes petits bench cookies, mes bench dogs, pardon. Alors, là, évidemment, ils ne sont pas tous de la même taille. Euh, c'est dû au fait que je n'ai pas utilisé la profondeur, euh, la jauge de profondeur de la perceuse à colonne. Il euh, y en a une, mais bon, je ne m'en sers jamais. Vous voyez, c'est ultra simple à faire. C'est ultra pratique. Euh, et c'est très, très utile. Alors, voilà, cette vidéo sur la réalisation de bench Dog se termine. Donc pour voir, c'est ultra simple à faire. Euh, je voudrais remercier encore une fois la société Black Leather pour euh, le t-shirt. Alors, ils font des vêtements de travail, un truc de dingue. Euh, le lien sera, je le répète, dans la description de la vidéo. Euh, franchement, c'est du super matos. J'espère que ma boîte va d'ailleurs commander sur cette société-là, parce que franchement, c'est du top. Euh, deuxièmement, je re remercie encore la société Le Mans pour le matériel. Euh, sans eux, ça serait, n'aurait ça jamais été possible de travailler comme ça euh, et un troisième remerciement euh, Youtube, vous êtes euh, maintenant plus de 1000 euh, c'est vraiment sympa, merci, merci beaucoup ça me fait très très plaisir euh, que vous suiviez un âne comme moi d'ailleurs je ne comprends toujours pas euh, voilà, autre chose, Facebook c'est pareil ça monte tout doucement, un peu moins que Youtube mais bon c'est pas grave, de toute façon on n'est pas là pour faire du chiffre euh, on est là pour s'amuser il y a tous les derniers inscrits euh, sur la chaîne YouTube, euh, vos sacs de copeaux sont prêts, hein. il n'y a plus qu'à venir les chercher, hein. il n'y a pas de souci. Et surtout n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao les amis, à bientôt, c'était Franck pour Créolinium.fr